C'est l'initiative d'un tout jeune homme, Armel Lecoz. Depuis le mois d'octobre, il s'invite à dormir chez les candidats. Vous avez bien entendu, il s'installe le temps d'une nuit chez des candidats au municipal pour parler entre autres de politique. Thomas Chauvino et Mathieu Jouan l'ont suivi. Ceci n'est pas un sac à dos. Ceci, c'est depuis octobre dernier, la maison d'Armel Lecoz. Ça faisait 5 ans que j'habitais Paris, j'avais lâché mon appartement pour partir 6 mois sur les routes de France. Et je vais à la rencontre des candidats aux élections municipales, des maires, pour leur parler démocratie. Manque plus que le bâton pour en faire un pèlerin citoyen et connecté. Sur son site internet, les candidats qui souhaitent le rencontrer s'inscrivent. Parfois même, ce sont les électeurs qui peuvent envoyer les coordonnées des élus. Armel se charge ensuite de les contacter. Allô dans les années 60, une émission de radio s'appelait « Bonjour, monsieur le maire ». En 2014, Armel Lecaux lui, dit plutôt « Bonne nuit ». En allant dormir chez eux, euh, ça me permet d'une euh, part d'être à l'écoute, de savoir ce qu'ils pensent de tout ça euh, au-delà de la communication de campagne. Et, euh, et ça me permet aussi euh, bah, de, de, de parler de manière plus franche avec eux, plus directe, euh, voir ce qu'ils en pensent. Euh, L'ambition, c'est pas de révolutionner la démocratie Pas, euh, Non, pas en allant dormir chez eux. Quand nous le rencontrons, c'est à Caen qu'il a rendez-vous. Depuis qu'il a commencé, il a déjà dormi chez une quarantaine de candidats. Je suis parti de Paris, Vincennes, Dourdan. Après, je suis descendu en Sologne. Je suis remonté sur Vendôme. Je suis allé à Clermont-Ferrand. J'étais à Amiens, j'étais à Rouen. Et est-ce que dans les euh, candidats qui vous reçoivent, oui. vous pouvez classer euh, qu'on reçoit plus à gauche euh, ou à droite euh, Où est-ce qu'on est plus accueillant Ça, c'est marrant parce que <rire> tout le monde me pose la question, mais euh, franchement, il euh, n'y a pas de stats là-dessus. Je suis accueilli autant à droite qu'à gauche euh, par euh, un peu toutes les... Les couleurs politiques et bien accueilli à chaque fois. On ne m'accueille pas avec du champagne à droite et avec, euh <rire> et avec du jus de pomme à gauche. Quand il ne prend pas le train, Armel Lecaux se déplace en stop. Dans la voiture, on parle élection, évidemment, et avec plus d'une centaine de déplacements à son actif, il modère les résultats des instituts de sondage. Il y a beaucoup de gens qui me parlent du Front National, qui m'expliquent pourquoi ils ont voté Front National, mais sur les municipales, j'ai... Euh plus l'impression que le maire euh, inspire encore confiance euh, d'une certaine manière et que du coup, euh, souvent quand, quand je pose les questions autour de, de ce sujet-là, on me dit euh, non mais le maire c'est différent. Le rendez-vous, c'est avec Rudy l'orphelin, adjoint au maire de Caen, candidat à déclarer sur une liste Europe Ecologie des Verts. C'est convivial et sérieux aussi. Armel Lecaus enregistre et met sur la toile la conversation qu'il a avec celles et ceux qu'il rencontre. C'est c'est maintenant. On est en ligne. Et évidemment, on parle politique. Et pour être franc, ça fait du bien d'entendre ceux qui y croient. On a presque envie de dire encore. Il y a des gens qui, depuis déjà quelques années, dessinent, inventent le monde de demain. Quand, par exemple, on dit le prix des loyers est trop cher et c'est impossible d'acquérir sa maison en ville, eh bien, on voit des initiatives émerger d'habitats participatifs. Des familles qui se remontent, qui se réunissent, qui achètent ensemble. Ce qu'à mon sens, la classe politique doit entendre aujourd'hui, c'est comment elle l'amplifie. Euh, ces mouvements euh, citoyens. Enfin, C'est ce qui m'anime dans cette campagne euh, municipale. Et quand deux convaincus parlent politique, ils parlent, ils parlent encore, ils parlent aussi en faisant la tambouille. J'ai l'impression que derrière ça, il y a une espèce de modèle de société qui est comment est-ce qu'on s'auto-organise entre citoyens euh, sans passer par le politique, justement et il parle même, la bouche pleine, et tout ça nous mène jusqu'à une heure du matin. De l'aveu même d'Armel cause. en général on dort peu chez les candidats. Bonne nuit. Au petit matin, nous retrouvons le Globetrotter après une courte nuit, comme prévu, une nuit qui lui a porté conseil. Est-ce que ça, ça a créé chez vous une vocation cest voilà, rencontrer comme ça 30, une quarantaine de mères, ça vous a pas donné envie non, ça me donne pas envie d'être maire. Je m'aperçois que c'est compliqué d'être maire ou d'être candidat, que c'est une énergie folle. De toute façon, j'habite nulle part, donc je peux être maire de nulle part. Salut Thomas, bon c'est incroyable comme initiative. Au début, on pensait qu'il était cinglé et finalement, ça a du sens. C'est une autre manière de raconter la politique. Oui, oui, c'est une autre manière de faire de la politique aussi, même, je dirais, parce qu'il s'investit. C'est pas juste euh, le petit gars qui va comme bon, ça. Il s'investit, un... mais tous les maires n'acceptent pas non plus. Non, tous les maires n'acceptent pas. Ce qu'ils ah dit ouais. c'est que c'est plus Bertrand facile. grand de la Nouée pour... n'a pas accepté ni euh, non, les alors, attends, Balkany, ni... Il, euh... il a demandé à ah, Anne ah ouais. Hidalgo et à NKM et pour l'instant, de ce que attends. je sais, euh, Anne Hidalgo a dit, euh, je ne suis pas contre. Euh, voilà, ça pourrait je se faire. Ça pourrait se de faire son de, de, de principe. Après, évidemment, c'est plus facile d'aller chez les petits maires que chez les grands maires, enfin les maires des grandes villes. Y compris les, les maires des Jacques agendas Hollande, beaucoup, y a plus, pas de front beaucoup plus, plus chargés. Des, des, des, ah. des candidats Front National, oui. il souhaite également le faire. Il a envie d'aller chez les candidats Front National. Ce qui l'intéresse, lui c'est oui, de rencontrer le plus tout le tout monde de hein. monde. Ouais. Apparemment, il n'est pas pressé. Mais <rire> quelles sont ses ambitions à part euh, parler, recueillir la parole de ses candidats Ce qui est déjà pas mal comme ambition, mais il n'a pas d'ambition politique au sens électoral du terme. En tout cas, comme il le dit, il n'a pas du tout envie de se présenter présenté nulle part en tout cas pour pour l'instant ce qui m'intéresse je pense es que c'est dormir aussi des <rire> des <rire> de nous, non mais ouais. ce qui m'intéresse ouais. c'est de brasser cette idée de démocratie de se poser des questions euh, de se poser cette question ce que c'est que le vivre ensemble finalement et ça prend souvent euh, un peu plus qu'une nuit le faut une réponse pour l'instant je l'ai bien questionné sur sur ça mais il veut pas répondre <rire> – Et d'autant qu'il y a donc ce site internet où l'on peut voir voilà, si on est intéressé. – des, si des on candidats et des maires son... de France, ouais. on peut dénoncer son maire si jamais on, on a envie qu'Armel Lecause y aille passer la nuit. – Par exemple. Ah, – Par exemple. exemple.